Bienvenue dans le tuto pour appliquer des folios aux pages dans Scribus en utilisant les gabarits. Alors, dans un premier temps, voici la page normale. Je vais ouvrir dans édition, gabarit, la fenêtre des gabarits. Là, je suis dans mon gabarit normal droite. Je vais le modifier en insérant un cadre de texte. Je vais en faire un assez grand pour que mon foliotage soit visible et que vous puissiez voir les modifications une fois qu'on aura appliqué les gabarits aux pages dans le document. J'insère dans le menu Insérer caractère numéro de page et Scribus me montre un dièse. Voilà. Je vais aller dans la fenêtre propriété, dans Texte et choisir Bold. Et un corps de 30 points pour que mon numéro de page soit bien visible voilà on le voit là le dièse a changé de taille je vais faire ça aussi avec mon gabarit normal gauche ça ce sont les gabarits de base tout à l'heure on créera de nouveaux gabarits pour ne les appliquer qu'à certaines pages Donc, pareil je double clique dans le cadre pour insérer Numéro de page. Le dièse apparaît. Je le modifie avec la fenêtre de propriété texte. Voilà, donc là, j'ai paramétré les deux gabarits. donc Je vais pouvoir fermer la fenêtre et regarder ce qui se passe dans mon document. Donc, comme j'ai modifié les gabarits normaux, Page de droite et page de gauche, puisqu'on est dans un document page en regard. Mes modifications se sont automatiquement appliquées à toutes les pages, puisque le gabarit normal, c'est le gabarit par défaut. Là, je vais maintenant créer de nouveaux gabarits. Je vais supprimer dans les gabarits normaux les cadres de texte et je vais dupliquer le gabarit en le renommant Folio Page de droite. Donc ça sera un gabarit qui concerne les pages de droite et où je vais appliquer un folio. Donc pareil avec un cadre de texte. Voilà, je le fais bien grand pour que ça soit visible j'insère caractère numéro de page je vais modifier sa couleur aussi comme ça ça sera encore plus visible voilà toujours arial bold 30 on va le mettre en magenta voilà on voit que le dièse a changé ensuite voilà alors on peut pas renommer un gabarit normal donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer avant de supprimer le cadre de texte. Comme ça, je garde mon cadre de texte. Et je le renomme donc Folio page de gauche. Voilà. Et dans mon normal gauche, par contre, je vais enlever le cadre de texte pour que mon gabarit normal soit vierge. Je modifie juste la couleur de mon folio page de gauche on voit bien la différence voilà. allez on va le mettre en chien. et donc je vais fermer la fenêtre des gabarits voilà mon document donc comme j'ai supprimé les cadres de texte du gabarit normal on ne voit plus le folio sur les pages où est le gabarit normal si j'ouvre la fenêtre organiser les pages dans le menu fenêtre je vois mes gabarits disponibles et je vois aussi les pages de mon document. Donc là, j'ai sélectionné le, le gabarit Folio page de droite et je l'ai appliqué à la page 3. Je fais pareil avec la page 5. Là, je vais vous montrer sur la page 7. Quand je glisse le gabarit sur la page 7, on voit la modification du document. Je fais pareil, là. je sélectionne ma page 2 pour la voir à l'écran. Je glisse le gabarit folio page de gauche sur ma page 2. Voilà, je fais pareil avec ma page 4, ma page 6. Voilà, je ferme la fenêtre. Et donc, j'ai appliqué mon gabarit uniquement aux pages où je voulais l'appliquer. Le reste des pages reste avec le gabarit normal. Voilà, donc deuxième méthode pour appliquer les gabarits. Je dans le menu page et je sélectionne appliquer un gabarit à partir de là je peux choisir quel gabarit j'applique aux pages paires, aux pages impaires donc là je vais sélectionner mon folio page de droite et l'appliquer à toutes les pages impaires puisque notre document commence avec la page 1 en page de droite je sélectionne page impaire et je valide donc on voit que toutes les pages impaires ont maintenant un folio. Alors qu'avant, on n'en avait que sélectionné certaines. Je vais faire la même chose avec les pages de gauche. Donc, menu page, appliquer un gabarit. Je sélectionne mon folio page de gauche, les pages paires, OK. Et donc on peut constater que toutes mes pages paires sont maintenant avec le folio, le numéro de page en bas à gauche. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous voulez plus d'informations sur les ateliers, vous pouvez aller sur cindri.fr ou m'écrire à julie.dubaï.sindri.fr A bientôt Vous c'est bien